Voleur décoction. Décoction, c'est... Alors, c'est un voleur tempo. Hein. Tous les voleurs depuis 1896, ce sont des voleurs tempo. Décoction, c'est la nouvelle... C'est des potions, en fait, qui vont se lier entre elles quand il y en a deux dans la main. Si J'ai bien compris. Euh, vous avez le décocteur. Ajoute une décoction aléatoire dans votre main. Euh, c'est des cartes qui coûtent 3 mana. Vous avez... Bon, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Je l'ai mise dans, cette vers... dans ce deck-là. Je ne l'ai pas mise dans d'autres. Parce que ce deck-là, il a vocation à tempo. Donc... Mais bon, c'est la meilleure carte du jeu depuis le début du jeu. Donc ça rentre dans 100% des decks. Euh... Ceinture à potion, on découvre deux potions. On a la Gulchimist qui fait que la prochaine décoction coûte 0. On a euh, une 1-4 pour 2. C'est pas une arme, non. C'est une créa. Euh, une fois qu'un serviteur meurt, ajoute une décoction à votre main. Donc on a pas mal d'antibêtes, bêtes ou de poignard. Euh, frappe pour 1, on met 1 et on pioche en combo. Extorsion du SI7, on a la prep, on a l'ombre du trépas. Chaque fois que vous lancez un sort, se transforme en une copie de celui-ci. Ça a l'air tricky. Point dos on connaît, Kaïd on connaît, Sprint on connaît, Krabatoa, Artisan. L'idée c'est quand même de jouer tempo, donc euh, d'avoir quand même des grosses cartes puissantes comme Artisan, Krabatoa et Van Cleef. Et euh, l'apothicaire pour 3 de 4, à la fin du tour on ajoute une décoction. On va voir ce que ça va donner. Bon, voilà, Tempo, c'est toujours cool comme deck. Mais c'est pareil. C'est un peu comme euh, le deck OTK tout à, tout à l'heure. Enfin, la game d'avant. Enfin, le, les, les games d'avant. Et en général, des decks qui sont un peu plus compliqués à optimiser. Mais bon, on, parle, on part quand même d'une ossature con. Enfin, d'une ossature. C'est plus une ossature, mais le Krabatoa, euh, Artisan, Vancliffe, quelques cartes de Burst. Bon, on sait que ça c'est fort, quoi. Non, les décoctions on va les, on va les découvrir On va les découvrir Je pense que je vire tout Je pense que je vire tout C'est quand même de curver les créas euh, Ok ok On a ce petit apothicaire infâme Il doit être très très fort avec la pièce t deux. Votre prochaine décoction coûte 0 donc la prochaine euh, on peut le jouer T2 ça. C'est pas, pas votre prochaine sur le tour. C'est votre prochaine décoction coûte zéro. C'est pas mal en vrai, on va curver ça. Ça me paraît bien. Hein. Salut, et les quel rang, s'il vous plaît, comme ça je sais si je peux écouter ses conseils. De bah, toute façon, euh, euh, même si je suis rang euh, bronze 9, <rire> bronze 72, ça sert à rien que t'écoutes mes conseils, tu pourras pas jouer avec les cartes. <rire> tu pourras pas y jouer tout de suite. Donc, euh... Le mieux, c'est que tu je sais pas tu lises un bouquin sur comment être agréable avec d'autres personnes. <rire> et tu reviens quand l'extension sort le 6 décembre. Et on en reparle si tu veux, petit loup. Ouais, ça doit marcher, je pense. Hein. Bon, mono vert. Ah, vert, on sait que c'est pas un bon match-up. On a joué tout à l'heure contre vert, c'était pas évident. Ouais, vert, c'est un peu chaud. On bute pas ça tout de suite. Prep. Franchement, je fais prep euh, extorsion. C'est un peu bizarre, mais ça, c'est une infamie sans nom. Hein. Ça, c'est une 2-3. Il enlève un cadavre à la fin du tour. Il met une 1-2 provoque, donc il en a toujours. Enfin, bah, pas toujours, mais. T'es con mais n'empêche la 2-4 faut aller la chercher. Hein. Ça bloque ses plays développants. Petite décoction à zéro. 3 dégâts. Ah, dégueulasse. Dégueulasse. Oh, comme on dit. Oh, on a plus de cartes en main. <rire> J'adore voleur moi. Non En vrai il y a kaid, il y a Sprint, il y a des cartes incroyables. Ok. Deux moi pas ça Oh non, il le tue Oh non, il a eu ça. Il a tout. Ah, pas mal ça. Ajoute une carte d'une autre classe dans votre main. Elle coûte 3 cristaux de moins. Ou alors, on prend le board. Dans 3 cristaux. Allez, on va faire ça, c'est gourmand. Ah, ça copier avec ça Invoque un serviteur. Détruit un serviteur, non. Invoque, hein. Et donc là, on a une mix de, de mélange de décoction qui met 3 dégâts. Ah, oh, ou celle-là. Invoque un 3... 3. dégâts et je mets une carte. Ouais, mais c'est ok, non enfin, Ça ça ce qu'on trouve, mais. Enfin, un serviteur adverse attaque sans. Mais j'ai envie de mourir, là. En fait, il faut que les créatures, quoi. Envie de crever. Quelle horreur! Bon, décoction qui met 3 dégâts, c'est ok. Mais il faut jouer tempo. Et donc, s'il y a 40 points de vie en face, c'est sick. Décoction qui met une créa. Ouais, c'est toujours cool. Je pense. Décoction qui met une carte en main. Bah, Si t'as une carte de paladin, t'as envie de mourir. <rire> ouais, ça me plaît ce deck. Oh là là. Et On a le board, hein. Après on est voleur, hein, c'est normal. Par contre, on a plus de main. C'est ça, non Par contre, on a plus de main. On gagne avec un sprint ici. Bon, on a vraiment une très mauvaise carte sur le, le sort révélé. Hein. Eh hey non mec t'es un Bah ouais Bah Fabien t'as l'air bien con Ok Kaïd ou Sprint Ah ça peut être pas mal ça, ça <rire> pas mal Oh nice Une vraie carte Ah c'est une vraie carte hein Est-ce qu'on trade ah, Je pense qu'il va falloir les trade un moment Dans le visage Et dans le visage Ah, il va falloir sprint ou kaid. Hein. Ah mais j'ai double jeu aussi en pioche Non mais en vrai j'ai un milliard de pioches Parce que j'étais en train de me dire Bah là c'est juste que j'ai vraiment pas de pioche J'ai la frappe fantomatique Non Quand je commençais à, à me dire Il manque de pioche dans le deck Non non il manque pas de pioche je suis désolé Ce serait trop résultat par rapport à ce qu'il y a dans le paquet Mais là Là il manque de pioche Ça se recycle direct ça je vous le dis moi Oh, c'est cool ça. Goat, goat, goat. Bam! Bam! La tempo, la tempo, les amis, la tempo. Moi, Je vais me prendre des, des nuées, des, des armées de morts vivants dans le vide. <rire> je vais me prendre des armées de morts vivants de 10-10, là. Je vais moins faire le mariole, mais. Pour le moment, je fais le mariole. que je suis bien. Okay, c'est pas grave ça. Vas-y, paye deux mana pour voir ce que ça fait. Rect. Ok, ok. Ça c'est quand un serviteur meurt, quand un serviteur meurt, on fait ça. On a trois dégâts. incroyables, Pardon, incroyable Incroyable. Parce que là on fait ça. On attaque là. On a une d'autres dé décoction qui se mêlent à elle. C'est totalement fumé enfin, Je le dégage, je m'en bats les couilles de ça Mais je la perds jamais cette game. Pour 3 manages pioche 2. Ah il y a de la pioche en décoction. Pour 3 mana pioche 2. Ah ouais mais en plus il y a de la pioche. Donc c'est ok. Ah merde. j'ai perdu. Ah non j'ai un top deck artisan. Dans artisan j'ai gagné. Par contre sinon c'est dur. Alors, Gargamoel. Tous ces cadavres reprennent vie. S'il n'y a pas la place pour mettre des 1. Ça fait plus 2 plus 2. Oh zut. Falloir chatter, Pff, va falloir chater les gars. Il va falloir chater les gars. Ça c'est pas mal. Hein. Ouais Gargamoel. Putain dommage j'avais la game dans la main putain. Pétard pardon excusez. J'avais la game dans la main. Que de chez deux ajouter ouais bah. Bon, il faut de la chance, non Et l'artisan, tu fais quoi là Découvre une bête alliée morte. On a on a une bête morte ou pas bon, En vrai, ça mange pas de pain. Hein. Oh waouh, incroyable. Ah, il faut que je joue ça parce qu'il faut que j'arrive à piocher mon, mon artisan. là. Si j'ai artisan, j'ai gagné. Non, mais en vrai, on est mort sur le Gargamoel parce qu'il a stacké tellement de cadavres. Pour le coup, là, c'était vraiment dingue. Parce qu'en fait, avant, il n'a pas joué de cadavres. Donc, c'est aussi c'est un spot qui est rare. Mais franchement, on était quand même dans... En fait, il faut analyser les situations. Pas bah, genre perdre ou gagner, on s'en fout de ça. On était comme dans une situation de value super forte, quoi. Franchement. Ouais, ouais vraiment sympa, ouais, j'ai bien kiffé là. Franchement. Il y a eu un sentiment. J'ai ressenti un sentiment de puissance avec le deck. Assez cool. Bon évidemment euh... j'ai quand même l'impression que si t'as pas le maître des potions, c'est pas le même paquet. Ah mais... ouais, trop fort. Le meilleur deck de la méta. Sans, Sans sourciller, je vous dis ça. Je sais pas ce que ça veut dire donc en plus <rire> ok ça peut être un deck full sort faut faire gaffe en vrai c'était tellement fort là quand j'ai commencé à faire bam bam bah, toutes mes potions là à vous il y a certains d'entre vous là vous êtes dit à un moment bon pas à la fin quand le gars il m'a mis 65 mais à un moment vous êtes dit c'est sûrement le meilleur deck de la méta et en vrai il y a vraiment moyen c'est trop fort. Voleur, de toute façon, c'est toujours trop fort. Oh, il joue la quête. Intéressant. J'ai trouvé un serviteur adverse aléatoire. Ça sert à rien, ça. Il n'a pas de serviteur. Normalement. À moins qu'il en invoque. Ah, il peut en invoquer avec des trucs. J'espère que j'aurai mieux hein. Là normalement ils vont se mêler Donc j'aurai une, une qui met 3 Et qui détruit C'est bourrin ça Bon, le, la, En fait ce qui va être sympa avec ce deck On verra s'il sera fort et tout mais C'est que ça va être Il y a vraiment des games qui vont se jouer sur la RNG Là typiquement là, ça fait rien ça ici Alors que si j'ai mettez une créa plus découvrir un sort J'ai un play de taré Mais là j'ai un play de nars vous vous imaginez avec ça en plus derrière en follow-up. Oh, super ça. Donc, on va prendre Invoque. Et euh, les cartes aléatoires. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, Gargamel, c'est bon. On l'a essayé tout à l'heure, en fait c'est une carte un peu trop situationnelle parce qu'il faut vraiment que tu aies utilisé zéro... zéro cadavre quoi. Là c'était un peu particulier parce qu'il a pas eu ses cartes cadavres et donc Gargamo était bien. mais Nous on l'a essayé pas mal de game mais et... c'était ok mais ça faisait pas win comme il a fait quoi. Il a déjà sa quête le diable, encore. Il des pre preps là. Ouais elle est, elle est nulle celle-là. Mais c'est bien en vrai ce truc de, de, de décoction. Franchement c'est trop trop sympa. Hein. Ah putain il arrive maintenant le, <rire> le diable. C'est un nul à chier. Nul à Yesh même, comme, euh, comme on dit. En vrai, je vais le jouer, hein. ça sert à rien. Il n'y a pas de créa. Enfin, c'est ma... le comble, ça, de jouer contre un deck sans créa, quoi. Bah, c'est ça, Gargamwell, c'est... Après la carte est pas mauvaise, il faut 3 verres, mais... non il faut 2 verres, non il faut 3 verres, mais je pense que c'est un investissement trop lourd de jouer 3 verres pour ça. Je pense qu'il vaut mieux splasher bleu dans le... dans le deck vert, pour le coup. Bon, qu'est-ce qu'il a fait là Il a fait de la magie, il a pioché il gère pas mes créa. Oh il va prendre 4, incroyable. On va pouvoir euh, bourrer comme des fous. C'est pas justement faible à cause de la RNG, les décoctions. Bah, je peux pas te dire. Flash et bleu, tu peux m'expliquer Ah oui, bah je pensais à toi d'ailleurs quand j'ai dit ça. Tu vas adorer la nouvelle méta Hearthstone. Au oh, crabatois, je pensais au-dessus. Et je pense qu'on va faire plus d'attaques maintenant. En gros, il y, y a une nouvelle race, un nouveau perso qui s'appelle le Chevalier de la Mort. Et en gros, tu peux, il y a faction bleue, faction rouge, faction vert. Et tu dois jouer Tu peux jouer des monocolores, il y a des couleurs maintenant sur cette classe. Et peut-être qu'il y aura des couleurs bientôt sur le jeu, mais... Voilà. Bon, c'est un peu long à expliquer, mais c'est assez simple à comprendre. Mais tu vas regarder sur internet, tu vas, tu vas trouver. Et. Je pense que c'est le genre de truc qui va vraiment plaire aux joueurs Magic pour le coup. C'est, Ça rajoute plein de choses en termes de deck building super chouette. Donc, tu peux jouer des bleus rouges, des bleus vert des verts. Euh, voilà, ou des mono verts. Des... Tu peux jouer des tricolores, deux couleurs, une couleur. Dans la même classe, hein. c'est pas des mix de classes. Dans la nouvelle classe, le chevalier de la mort. Bon on a quoi On a quoi On a quoi On a des trucs. Non mais il a fait n'importe là, hein. il a tué toutes nos créas sauf ça. Attends mais par contre on n'est pas, pas ouf enfin, en PV. Elle elle met un serviteur et elle détruit. Elle elle met trois et elle invoque un serviteur. Elle elle pioche et elle met une carte dans la main. Ça. Alors. Ah, il faut tuer ses créas même si c'est naze non En vrai autant mettre 3 faces quand même C'est con mais ça ça sert à rien autant les faire bah, trois voilà, On a quand même 3 faces Voilà créa qu'on a elle daube C'est 3 détruit Invoque deux cartes d'une autre classe. Ajoute deux cartes d'une autre classe. Ah, ça marche comme ça je peux, je peux avoir les deux mêmes qui mélangent. Oh, wow, je savais pas ça. Bah, c'est ça. on hein. en fait, il a pas beaucoup de créa. On va détruire ça. On va face. Quelle histoire euh, non, c'est vraiment bien. C'est un super patch. Enfin, un patch, c'est une extension, mais c'est un gros gros truc quoi. on est mort au prochain tour au moins de le tuer maintenant ça va être compliqué quand même il y a artisan oh artisan c'est sexy quand même artisan il y a moyen qu'on meure pas et qu'on set up derrière let's go Deux rouges c'est boule de feu Ouais, si t'as 2 fois 3 dégâts, t'as une boule de feu pour 3. ah c'est sympa, hein. Mais ça, pour 3, t'as 2 cartes. Ouais, c'est pas mal, hein. Dans Voleur, t'as envie de ça. Hein. Après, en fait, ça fait tellement de value, les décoctions. Peut faut peut-être rentrer moins de pioches. On a eu peur sur la première game, mais en fait. j'ai l'impression que ce qui manque, c'est plus la tempo que, la... que les cartes. Bon, ça, c'est cool, en vrai. Prep Je crois que je vais commencer par ça, non Comme ça, je prends l'info. Ou alors, on fait artisan et on va gagner au prochain tour. On va jamais gagner au prochain tour. <rire> Pas grave. Bah, les 4-2, c'est cool, quand Pièce. Non, on peut juste faire prep, ça. Non, pièce, ça, faire ça déjà. On a un dragon et on a figurine, pas mal figurine, pièce, prép, figurine. Est-ce qu'il y a des trucs cool? Là, quand ça meurt, ça détruit un serviteur. Là, ça a des beaux cheveux, mais c'est tout. Ça, ça sert à rien. Et ça, euh, c'est une carte d'arène. Incroyable. Normalement, on est censé avoir des boubous ou des râles d'agonie. Oula, pourquoi il rejoue ça Ah bah, t'as intérêt à gagner maintenant, par contre. Ça va être compliqué, là, non Merci Pauluc, 75-013, merci pour le prime, c'est gentil. Cachette de flamme. Brigitte, c'est Brigitte Macron en face. GG. Donné... GG. Dernier... 1-0. Enfin. 1-0 pour euh, le bundle. 1-1 sinon. Mais plaisir, plaisir, double plaisir. Deux games, plaisir. Avec qu'une win. Il ça à chaque fois, c'est chiant. Road to the bundle. Ouais, parce que là, il est 22h passé. Donc si je fais 3 wins à la suite, j'offre le bundle à 80€. Déjà une. On peut garder double jeu, c'est vraiment une carte incroyable. Ouais. Le problème c'est que si c'est un deck rouge, c'est contrôle. Si c'est un deck bleu, il n'y a pas tant de créa que ça. Un deck vert, faut des créa, mais faut, faut des anti mais bon, L'idée c'est quand même d'avoir un maximum de pioches. Ok doki okay. Il y a un play vraiment sexy là On est d'accord que ce play est méga sexy hein. enfin, Ça, c'est dur, dur à tuer hein, sur T2 pour lui hein. Et là on a une décoction Nice. Il va juste pré-shot, je pense. Pour les, les, sorts à 3, les sorts à 2 qui mettent 3. Ça, c'est cool. 3 dégâts, donc on fait double jeu. On va bah même face hein, avec ça. Un dégât, on pioche, on recycle. Boum, boum. Et on a. Pour 3 mana, je mets 3 et je pioche 2 cartes. Bah, en soi, c'est incroyable comme carte. Hein. <rire> Frappe de givre. Attendez, il a joué un vert à l'heure, non Non. Je crois qu'il jouait vert, moi. Ah non, une double jeu. Ah non, mais il y a déjà un double jeu. Bah, on va face. Hein. On va avancer dans le deck. Hein. Ok, ok. Ouais, les trois dégâts là peuvent aller face. Hein, pour le coup. Ouais, il a trop de PV c'est chiant. Épée de Frisch Croc. Tu es exprès ou quoi es Exprès d'être méchant ou quoi Crêpe Bon Yes. Ah, je crois qu'il allait, qu allait se décurver toute la game. Bon, un peu de pioche quand même. Bon, par contre, c'est chiant, il pioche deux cartes, il fait une AoE. Ça, ça fait deux. Ouais, bon, après, on a des jolies choses à faire quand même. Hein. Je sais pas si ça va suffire parce que euh, c'est chiant, mais. Donc, on a détruit un serviteur et invoque un serviteur. Ça coûte 0 oh nice petite décoque 3 dégâts l'alchimiste le double jeu à toi de jouer Yogi on a repris le board on joue tempo il a 40 PV il a une main pleine ah ça marche bien fureur ça va c'est les meilleures cartes du jeu C'est chiant Par exemple tu vois Il y a des trucs comme ça pour 7 Pour 6 mana Enfin ça coûte 7 Tu mets 5 Tu gèles tout Tu mets un 5-5 Par contre c'est 3 bleus T'es obligé de jouer mono bleu faire bah. grum grum donc maintenant on a trois dégâts et on invoque un serviteur pas mal, pas mal. Allez, je reprends 5 dans le visage. Bah, je vais finir par crever à force. Hein. Faut faire attention, ça. Ça, c'est pas mal, hein, mais bon, mon adversaire, j'ai l'impression qu'il veut gagner, quoi. Pas sûr de ça, hein. Pas sûr de ce que j'avance, mais. qu'on qu va faire ça. Tranquille là. Boum. Bon. On a 17 mais ça burst tellement en face. On a re-un board hein. Mais bon, c'est. En fait faut le prendre de vitesse, mais à 40 lives, c'est dur. Hein. En fait la classe elle est trop pétée quoi. Bon on le sait, hein. la classe elle est forcément plus forte que les autres classes parce qu'elle va sortir et qu'il faut que les gens la jouent et puis voilà après il y aura un petit patch hein. On sait que c'est fait comme ça mais j'avoue que le sentiment de, de, de folie de puissance de la classe je trouve que c'est supérieur à Illidan quand c'est sorti euh, en 2020 pourtant Illidan c'était bien fort hein. ou 2019 2020 je crois non mais là ça a l'air tellement meilleur Vous imaginez une carte pour 7, qui met 5, qui gèle tout Pff, Petit patch 15 heures après la sortie. Non mais en général, il... c'est la quatrième que tu joues, man. En général, ils font un patch genre deux semaines après. Il y a toujours ça, maintenant. Franchement, c'est assez... C'est pas choquant si tu le sais. C'est sûr que si tu le sais pas, tu vas sur Twitter et tu vas whiner. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi votre patch. Ouais, ouais, vous faites n'importe quoi. Bah non, c'est comme ça que ça marche, man. Ok. On n'a pas l'étal parce qu'il est haut. Ajouter une carte, détruire un serviteur adverse. On va le faire et. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs adverses dans son deck. On veut la carte. Boum. Cool, ça. On va Ouais c'est compliqué, là il va me burster le visage, il n'y a que du burst dans son deck. Ouais j'ai dit. Après tu te restreins pas mal en jouant que de nouvelles cartes. Lui il est moins concerné on va dire. Tu te restreins pas mal en jouant que des nouvelles cartes. Ouais c'est clair. Oui il y a ça aussi, c'est vrai que... Oui oui non c'est vrai tu as raison là-dessus. C'est vrai qu'en jouant d'autres classes, bah bon à part les, les adversaires qui jouaient druides, mais c'était bizarre leur mentalité. Mais c'est vrai que j'ai quand même essayé de jouer les nouvelles trucs. Bon. Je pense que je suis pas le seul quand même à essayer de jouer les nouvelles cartes. Hein. Pour le coup. Dommage, hein, on fait vraiment beaucoup de magie, mais c'est vraiment trop bursty en face. quoi. C'est pas mal contre les board centric, je pense. On met 3, et on détruit un serviteur. Boah. Boah. Oh, peut-être le rect avec les 8 d'armure, mais je pense pas. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas de la décoction de soin. Enfin, peut-être ça existe, mais je pense pas. J'ai vu presque toutes les décoctions, je pense. Ouais, il restera que le chaman derrière. Ok. il ouais, n'y a pas de soin. C'est un peu dommage, parce ce qu'il peut manquer en voleur. Pour le coup. En fait ce qui pose problème c'est que en fait, j'ai peur pour ce deck parce que maintenant il n'y a plus trop de deck aggro avec Renatal. C'est à dire les les decks essayent plutôt de jouer value parce que le voleur à l'heure actuelle qui marche c'est un voleur Renatal qui génère des sorts aléatoires pour battre en value avec des tests etc l'adversaire. Genre le voleur vraiment tempo agressif il est, il, il, marche pas, il marche plus, il n'existe plus. Genre démonistoso ça n'existe plus, Chasseur Face ça n'existe plus. Faut voir comment ça évolue dans la prochaine méta mais Ça j'ai l'impression que ça ressemble plus à un voleur tempo aggro Qu'à un voleur tempo value Et c'est Renatal qui pose problème parce qu'en soi Si l'adversaire il a pas Renatal, c'est pas la même game tu vois Quand tu regardes l'adversaire et qu'il est à 30 ou il est à 20 Tu vois ton plan de jeu déjà il est pas pareil quoi vous Voyez vous voyez vous Voyez l'idée Oh, c'est horrible. Ça. <rire> Sérieux. Ça, c'est quoi C'est un pirate Alors, Je fais ça déjà, je prends l'info. 4-5. C'est ça. Oh rigolo. Je pense qu'on est mort à 5 mais on va jouer comme si on n'était pas mort. Ah c'est ouais, dommage parce que là vous voyez c'est un peu la situation où il est à 21. S'il est à 11, bah, j'ai gagné. Vous voyez, au lieu de, de viser ses créas, depuis deux tours, je vais face Et c'est... Alors Renatal, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est vrai que ça a un petit peu déséquilibré le jeu par rapport à ça. Enfin, un peu, ouais. GG. Il avait pas les dégâts. Hein. Il fallait ça, il fallait bien ça. Ah, dommage, ça se joue pas à grand-chose. Hein. Là, on a l'armure la... avec ça, puis on a... Probablement peut-être un létal aussi. On a, on, on a le temps d'en faire une, une dernière, je pense. Pour le coup. Et après on partira sur le, le chaman. Après le, chale, le chaman, c'est un ral d'agonie assez aggro. On n'est pas obligé de faire genre euh, une heure de vidéo. une heure de game. Je pense qu'on peut faire euh, 30 minutes, on voit le deck quoi. J'aimerais bien jouer le voleur d'agonie aussi. J'avais fait un Voleur d'agonie, je sais pas si ça va marcher, mais je pense que ça peut être pas mal. Ouais, deck sympa. Deck très agréable à jouer. Je pense qu'il va dépendre de la méta. Euh, mais c'est vrai que ouais, les decks Rénatal, ça va être, ça va vraiment poser problème. En fait, les decks Rénatal qui vont tuer au burst, ça va être chiant. Les decks Rénatal qui vont tuer à la value, en vrai ça va. Voilà, on n'a pas croisé de deck value parce que en général, il n'y en a pas dans les avant-premières. Mais on en fait beaucoup, nous, quand même, avec nos cartes. Hein. Il y en a quand même beaucoup. La goule. C'est trop cool, on a, vu vraiment, on a vraiment vu des decks assez différents, ça donne plein d'idées pour la sortie. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, j'ai essayé hein, de vous proposer un maximum de, de choses différentes et utiliser au maximum les nouvelles cartes. Ah, C'est pas mal ça, j'ai envie de le jouer maintenant peut-être. Je veux pas la jouer maintenant Vu que je vais en avoir une autre Et vu que la prochaine est à 0 Je préfère faire ça Voilà, Pour 0 je pioche deux cartes Je mets une carte qui coûte euh, 3 cristaux au moins Le problème c'est que C'est une autre carte N'importe laquelle 3 cristaux au moins C'est dommage que ce soit pas genre Mettez un T3 en main 3 cristaux Tu vois un truc comme ça et Là tu peux avoir des trucs Qui coûtent 1000 Et qui sont nuls Tu peux avoir des trucs Qui coûtent 1 mana Et qu'en fait les 3 en moins Ça sert pas vous peut-être qu'il fallait plus affiner la carte pour lui donner... Enfin, le donner, pas cette potion-là quoi. Ou alors donner toujours je sais pas un truc à 4 et ça coûte 3 de moins. Bon ça n'empêche pas qu'on va le faire hein. Les arts à 3. Ah, c'est un deck bleu, c'est pas forcément bon. Ah, c'est pas horrible, hein, mais... Et deux décoctions. Genre, détruisez un serviteur. Et mettez des créas en jeu. Il y a, voilà. Et je pièce. pour la jouer. Comme ça, je garde la tempo. Je pense que c'est important de jouer tempo. Je ça. Bim. Je trouve vraiment que Renatal peut être et peut déjà être un problème. Bon après, il existe depuis longtemps, mais... Surtout le fait qu'elle les 40 points de vie te permettent de jouer tes cartes assez ces qui dégoûtent facilement, ne serait-ce pas au moins... Après, le truc c'est qu'avant, il y avait des chasseurs face, il y avait des decks qui tuaient très vite, c'était aussi frustrant. Une frustration remplace une autre. Hein. Moi, je pense que ça reste quand même une bonne chose, Renatal. Enfin, après, peut-être ça dépend des joueurs, mais moi, j'aime pas les decks face, j'aime pas perdre au tour 4, au tour 5, je préfère avoir le temps de jouer. Après, c'est vrai que ces decks-là, ils ont disparu un peu. Enfin, qu'un peu. Elle, elle met quoi Elle détruit. Invoque et détruit. On va garder. On va jouer là un 4, je pense. Alors on cycle Ah on va faire ça Bon ça ça va être strong hein. Ça c'est vraiment la meilleure carte du jeu depuis le début du jeu Donc ça il pioche deux, Sort de givre et il met deux à tout oh, C'est Oh rigolo avec ça On a invoque et détruit. On va faire. Voilà, bon, l'absolu, il faut peut-être faire maître d'abord. Pour bon, ça, on en récupère une autre. On va rarement détruire plus qu'une créature avec ce deck. Et on passe. Hein. Mmh. On une carte. Chaque fois qu'on va pouvoir héroïque détruire un serviteur. Incroyable disons. Euh, ok, la carte en main. Ouais, bah oui, là typiquement ça a donné Blizzard, c'est une carte qui ne sert pas dans ce match. Alors certes, en fait c'est RNG quoi. Si le gars il joue... Euh... Je vais de la mort vert, ok. Il joue... Euh... Je sais pas, genre paladin. On a croisé zéro paladin aujourd'hui. Tout ce qui est board quoi, Mirror de voleur, etc. C'est bien, mais... Ouais il y aura toujours des decks frustrants Bien sûr ils Après ils essayent d'enlever la frustration au maximum hein. Faut savoir qu'eux ils ont de la, ils ont des données que nous on n'a pas Parce que parfois on dit ouais cette carte elle est trop forte Cette carte elle est trop forte En fait nous elle est trop forte par rapport peut-être au deck que l'on joue Ou par rapport à, à la vision qu'on a de la méta Mais Ok Voilà bon c'est vraiment des choses débiles là. Ouais il gain... y a quand même moyen de gagner cette game, c'est juste que ça va être un poil tricky. Master 6 ça va être un peu compliqué mais.. 3 <rire> gars ajoute une autre carte. En fait, faut le tuer maintenant ça, mais j'ai peur de me faire éventrer. Enfin, j'ai vraiment peur de me faire éventrer en vrai. Je peux pas remonter. Si, après il y a des remontoirs dans le paquet, mais. Écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est rigolo, ça. Mais c'est une bête. Il y a des bêtes dans le deck Ah bah Toa, c'est une bête. De On overdraw. Est-ce grave Franchement, je pense pas. Ça, faut le jouer à 10 mana et ça met 16. Non, ça met 8. On le jouera peut-être juste à 8 et on fera pas de lombe dessus. Ça, c'est combien À 10 mana, ça fait moins 3 sur le Krabatois. Okay. Je pense que Renatal peut partir en Hall of Fame comme Ganebaku. Non, je pense pas. Je pense pas, bah, ce sera pas tout de suite, mais peut-être à la prochaine rotation. Je pense pas tout de suite. Je trouve juste Blizzard. On s'en moque. Ah, c'est pas mal ça. Je vais piocher maintenant. Ah, en vrai, je suis à 16. Donc, c'est quand même ok comme, comme PV. J'ai artisan, je peux gagner 5 life. Je pense pas qu'il ait les talents 2. Et moi je peux avoir l'étal l'état le... Faut que j'arrive juste à le setup à 16 quoi. Il... je joue ça comme ça et je... je pense que je le fais et le remontoir. Mais là il avait du board c'était un peu chiant. Après le problème c'est que s'il a pas de board ça veut dire qu'il va burster. C'est ça quoi. Bon s'il si me tue euh, définitivement cette... cette classe elle est, elle est trop pétée. Hein. Il à 16 quand même. Hein. Il a 9 là. Il a une tue. Hein. Ouais, c'est ouf hein. <rire> Tu peux rien faire. Hein. Après, on l'a vu, hein, on a joué ce deck tout à l'heure. C'est vrai que ça a gagné beaucoup. Quoi. Bon. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, trop violent. Classe trop forte. Et on le sait. Et classe quand même trop forte. Ça n'empêche pas que... <rire> tu le sais, mais ça reste quand même chiant de perdre. Comme ça.